Réduction! Réduction! Eh dis donc, bonhomme, t'as pas quelque chose qui m'appartient, toi? Eh casse-toi le bonhomme, j'ai le rôle de père Noël l'avant. Ah, je m'en fous de ton rôle, je vais récupérer ce qui est à moi. Ah, ça, c'est pour ma gamine. Bah, je m'en fous de ta gamine, c'est un truc qui m'appartient, là, tu vas me le rendre tout de suite. Allez, à l'hôpital. Je m'en fous. Allez, mon morte. Je m'en fous. Bah dis donc, on pas pas très Noël pour un père Noël. Mais mon pied dans les noix, ça fait Noël. Mère dans ta gueule, ça fait Noël? Putain! Y a trop d'imposteurs. Y a trop d'imposteurs. Mais je l'ai eu c'était lui qui l'avait cet enfoiré Alors on va se l'ouvrir tout de suite, c'est un petit, un petit booster spectre de l'ombre Il travaille dans l'ombre, c'est des pernois de l'ombre, c'est bon ça Alors on l'ouvre Hop Qu'est-ce qu'on va avoir de bon Est-ce que déjà il y a une carte qui est pliée bah non. bah non, bah non, forcément Un réveil du serpent sacré pour commencer, c'est pas dégueu Un petit boxeur adoptable protecteur des côtes Un ony au ventre jaune Un spectre photoruse Niveau 65, Génie Destructeur, petite carte rare. Bojinge et Pat, Un Bojinge bis, Miss. Un Tsushinoko, dents de terre. Et pour terminer, un poussieron bleu. Voilà, bon. Eh, ça fait plaisir quand même, faut être honnête. De voir des boosters comme ça tous les jours. J'espère que vous abonnez les petits chocou Les petits Chocou-Couribos. C'est rigolo, un petit chocou chocolat Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aimerais bien. Allez, tendresse, bijou et chocolat. Je vous aime. Mouah. Mais tu peux pas continuer de taser, genre comme ça, plus personne va apprécier devant. Oh, je m'en fous, je vais À coup de taser, ils vont finir par aimer. <rire>